Salut et bienvenue dans cette astuce consacrée à Syncfig. Nous allons voir comment nous dépanner lorsqu'on ferme ici euh, cette fenêtre et celle-ci. Euh, en fait il est impossible euh, bah de, le, de retrouver le moyen de les ouvrir. La seule solution c'est d'aller ici dans le terminal. Donc on tape ici terminal. On clique dessus. On n'oublie pas de fermer Syncfig. Dans le terminal on va taper cette phrase ubuntu menu proxy égale syncfix studio on n'oublie pas ici l'underscore donc je copie tout ça je colle ça dans le terminal coller et j'appuie sur entrée. à ce moment là je récupère deux petites fenêtres la fenêtre calque et la fenêtre explorateur de Canva. mais surtout j'ai ici le menu fichier et aide. Donc dans le menu fichier, je vais dans panneau et je fais rétablir la disposition d'origine des fenêtres. Et à ce moment-là, voilà, pas de problème, tout se remet en place. Alors on ne ferme pas la fenêtre terminale, on ferme la fenêtre SyncFig. Voilà, et après on ferme la fenêtre terminale. En faisant comme ça, maintenant, lorsque je vais cliquer sur le petit icône SyncFig Studio, voilà, tout a été remis comme il faut. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette astuce, j'espère qu'elle vous dépannera et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.